Bonjour à tous, nous sommes le 12 novembre. Euh, encore aujourd'hui, on se trouve avoir euh, euh, pas mal de recomptages euh, au niveau des élections américaines. Euh, euh, ben, la Cour suprême a, a, a choisi, oui, de, de faire euh, en sorte que euh, les différents comtés soient, les, les différents euh, états, euh, on recompte, on fasse du recomptage et Trump, euh, je pense, est sorti gagnant, ou en tout cas c'est à la veille, à la Corine du Nord. Je ne sais pas si ça va faire, euh, si ça va être suffisant pour proclamer euh, Trump il y en a qui prétendent vraiment que Trump revient là, que c'est une question de temps peu importe, euh, il y a une chose qui est sûre c'est que la démocratie a été euh, flouée encore une fois et euh, euh, c'est pas nouveau ça s'est fait dans le passé et ça se fait encore aujourd'hui et ce que je j'ai de la misère et de la difficulté à accepter c'est que les médias eh, aient pro, eh, proclamé eh, la victoire de Trump sans euh, avoir l'aval de, de la part des États-Unis et c'est comme si c'est les médias traditionnels qui guidaient euh, la, la, la, la, le public euh, à croire à, à, à la légalité de tout ça. Dans les faits, il n'y en, en est rien. Là. Je pense qu'il y a un paquet d'étapes et je pense que c'est le 20 janvier qu'on a le, le, le, le président là, là, qui va être euh, vraiment en place et euh, les procès devant les tribunaux, ça va se poursuivre. J'ai aucune idée comment que ça va se traduire, là, mais dans le fond. Euh, je ne voudrais pas focuser là-dessus, là, sur la politique américaine, mais la politique américaine, je dois le spécifier, c'est directement relié à l'économie, l'économie américaine, et par le fait même l'économie mondiale, parce que dans le fond, l'économie américaine, c'est ce qui nous, euh, qui, qui, qui, qui guide euh, un peu la planète en ce moment. Euh, ben, on peut voir que la Chine n'a pas encore... Euh, féliciter Biden, euh, ni la Russie, si on le savait, ni le Brésil. Il euh, ben, y a plusieurs autres pays qui n'ont pas encore pris la, la, les, les, les, les, les, le pas pour aller féliciter. féliciter, contrairement au Canada qui s'est empressé parce qu'on haït tellement Trump au Canada. En tout cas, plusieurs personnes détestent Trump. Les médias détestent Trump. Euh, donc, on s'est empressé. Euh, puis, euh, Justin Trudeau, excusez l'autre fois, j'ai dit... Pierre-Eliott Trudeau, c'est Justin Trudeau, c'est son père, pierre Elliott Trudeau, qui a été premier ministre dans les années 70. Euh, Justin Trudeau euh, s'est empressé d'aller féliciter Biden. Euh, Macron s'est empressé, euh, a couru pour aller féliciter. <rire> Donc, euh, on voit un peu le pattern, et euh, si jamais, euh, ben, a, ce qui se passe en ce moment, euh, je pense que les causes continuent aux États-Unis, je pensais que c'était terminé, mais non, mon fils, hier, on, on discutait ensemble, il m'a dit, non, non, les causes continuent aux États-Unis, donc, euh, euh, ça change rien, et puis, euh, dans le Parti démocrate, comme je vous avais dit, ça va se diviser, là, parce que, dans le fond, on se trouve avoir les communistes, ben, ils, ils disent de ne pas les appeler comme ça, ni les socialistes, mais... Non, dans les faits, c'est ça, hein, Bernie Sanders et euh, Hortacio Corta, Cortez, hein, Horte, o, OAC. Euh, c'est des communistes, et il y, a beaucoup, il y a la frange du Parti communiste qui est très, très en colère euh, de ce qui arrive. Donc, aujourd'hui, tout simplement, je voudrais regarder un peu, Ben, on va regarder pas un peu, on va regarder l'or, l'or et les métaux précieux, parce qu'on avait eu la fameuse dégringolade, là, deux, trois jours, mais il faut se rappeler que, euh, rien qu'avant que cette dégringolade-là arrive... Euh, on était en tout cas on voyait vraiment des euh, euh, on voyait l'or à 2000 2500 3000 dollars euh, euh, ben d'ici à la fin janvier euh, et en 2021 et là parce qu'on a eu cette brisure là on remet tout en question. Euh, j'ai aucune idée comme excusez comme je vous dis je suis un observateur. Mais par contre, les métaux précieux, c'est une garantie dans le monde qu'on qu continue à, à vivre, dans le fond. Euh, les dettes euh, sont loin de se terminer, même avec euh, que ce soit Biden, Trump. Euh, Biden, lui, veut mettre plus d'impôts au niveau euh, des, des plus fort, ben, au-dessus de 400 000 remettre de l'impôt aux entreprises, remettre de l'impôt aux, aux personnes fortunées. Là, euh, euh, On parle plus que 400 000 mais des millionnaires, des milliardaires... Euh, euh, je ne suis pas sûr même d'impôt sur le capital. En tout cas, euh, Biden vra va vraiment faire en sorte que l'économie, en tout cas, la, la, le moteur de l'économie, les personnes qui investissent vont être plus freinées. Ça, c'est cl clair, clair, parce que dans le fond, euh, Trump lui avait baissé l'impôt des entreprises et des individus, mais il voulait encore, euh, s'il était élu, là, non, baisser encore. Et euh, ce qu'on a comme discours sur euh, le, les médias traditionnels et euh, euh, la, la réalité, euh, c'est vraiment différent. Euh, on a vraiment, dans les, mais les médias traditionnels qui en ce moment adulent littéralement Biden, euh, euh, ne parle jamais, jamais de l'affaire de son fils. Euh, euh, donc, euh, on est dans le chaos encore. La surprise qu'on a eue lundi de l'affaire de Pfizer, là, le, le fameux vaccin, c'est pas, c est, c est comme je vous ai dit, c'est la toute troisième fois que je dis, c'est un petit test de rien, Bien, même si on avait le vaccin, peut-être les marchés seraient pas contents du fait qu'on ait le vaccin, parce que ça signifierait moins d'injections monétaires de la part de la Fed, parce que euh, toute la machine partirait, et euh, euh, je parle pas des bouches, je parle de l'économie. Donc euh, non, il y a vraiment vraiment de la confusion, et euh, l'hiver va être euh, ben, noir, c'est ce que Biden a dit euh, euh, ça va être un hiver, hein, quand même, au niveau que l'économie, l'économie, il ne s'est pas dit que tout va repartir. Surtout, on a une grande figure un mégaphone. Donc, euh, on va débuter, euh, ben, en regardant justement euh, un article que j'avais publié sur mon site Gold Bull Market, euh, avant, avant euh, la dégringolade de, du 100$ pour vous dire que, dans le fond, euh, lorsqu'on regarde euh, à long terme euh, les, la situation, il ne faut pas regarder euh, simplement euh, euh, ce qui se passe dans l'immédiat pour une journée, pour deux journées ou, ou peu importe euh, euh, non euh, euh, l'article je l'avais mis dans, sur le site, euh, c'est une tempête parfaite euh, une tempête parfaite se traduira par un rallye de l'or et de l'argent spectaculaire donc des, mé des métaux précieux voilà euh, ben c'est parce qu'il parlait des gros gains qu'on a eu euh, c'est ça là je voulais vous euh, revenir à cette Article là pour vous dire que dans le fond, le, le gros... Le gros euh, la, la grosse game qui se joue, là, le, le gros jeu qui se joue, c'est euh, pas terminé. Euh, donc, les politiques des banques centrales vont poursuivre l'injection monétaire. Ah, C'est sûr, sûr, sûr. sûr. Euh, par contre, c'est sûr que euh, les, les démocrates veulent vraiment beaucoup, beaucoup d'argent dans le système, mais ils vont être freinés probablement par les républicains, parce que dans le fond, les républicains... Euh, là, j'ai vu peut-être que les républicains ont gagné le Sénat, je ne sais plus. Euh, c'est tellement... Euh, mais euh, donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de freinage au niveau de, des dépenses que les euh, avec le. Ben, la nouvelle euh, la, la théorie moderne euh, monétaire, là, MMT qu'on appelle... Euh, des deux côtés, de toute façon, on veut injecter euh, de l'argent dans le système, mais est-ce qu'il va y avoir plus d'argent du côté des, des, des démocrates ou républicains? C'est tellement divisé que... mais euh, ben là, on s'attend à un mille milliards, là, très très bientôt, d'ici euh, avant euh, le 20 janvier, là. peu importe ce qui arrive, euh, c'est ça qu que j'ai vu aujourd'hui. Euh, bon, euh, les États-Unis, deuxième... ben on parle un peu de la pandémie qui... Dans le fond, c'est loin d'être terminé. C'est loin, les conséquences sont loin d'être terminées au niveau des petits commerces. Euh, écoutez, euh, le, le, le, le temps que ça va prendre à, à se relever, ces petits commerces-là, ça va paralyser l'économie. Vraiment, vraiment. Et donc, euh, bon, la, la, ça doit conduire les banques centrales à réviser leur politique monétaire pour être plus accommodante. C'est ceux qui vont réinjecter. Euh, deuxièmement, également, résultat direct de la pandémie, dépenses massives de relance budgétaire. Bon, ben ça, ça, les, les, les États-Unis ont loué 3 000 milliards de dollars pour financer Care Act afin d'aider les particuliers et les entreprises. Euh, cela aussi, euh, ça, ça crée un, un rallye de l'or et l'argent encore qu'on va remettre dans le système va encore provoquer euh, un autre rallye de l'or. Euh, comme le résultat pourrait affecter la taille et la portée de tout le projet de, droit, de loi de relance budgétaire à venir, bien qu'il comptabilise toujours les votes et n'est pas officiellement annoncé le vainqueur, il semble fort probable que le pro prochain président des, des États-Unis soit Joe Biden. Et ça, je vous rappelle que c'est le 5 novembre que cet article-là a été écrit. C'est peut-être pour qu'on puisse réfléchir plus sur la situation, là, Vu qu'on a eu la grande chute en une journée de 100 dollars, on remet tout en question. Non, non. On remet pas tout en question. C'est arrivé une journée. C'est très normal. Il y avait aussi l'euphorie de Pfizer. Euh, donc, non, non, non. Euh, le président, ben, là, ils disent que probablement, euh, le 5, là. C'était Biden. Là, on sait qu'il va y avoir des contestations, mais c'est loin d'être sûr que Trump reprendrait le pouvoir. Mais s'il reprend, écoutez, c'est du chaos des deux côtés, parce que dans le fond, en ce moment, les démocrates ont le pouvoir, les républicains sont en colère, une grosse partie des États-Unis, 50%, 40-50% sont en colère, parce que dans le fond, ils disent que... le, le c'est un vol, un vol euh, au niveau de l'élection. Euh, et si Trump euh, revient, ça va être la colère aussi, mais de l'autre côté des Démocrates. Donc, d'un côté ou de l'autre, ça va être une colère qui va perdurer et tout l'hiver. Et le coronavirus, euh, le vaccin de Pfizer. Euh, euh, admettons, puis il y a d'autres solutions il y a d'autres vaccins aussi qui pourraient marcher d'autres traitements, mais tout ça je pense que c'est vraiment comme un, un gros show de boucan, euh, si vous ne savez pas c'est quoi un show de boucan au niveau de, de, de, de mes amis français qui m'écoutent c'est lorsqu'on a des on avait des voitures euh, dans le passé avec euh, des puissants moteurs et les, les personnes faisaient virer leurs roue ça faisait un Beaucoup, beaucoup de fumée, mais on a. C'est ça que ça vient de le show de boucan. C'est ça qu'on voit en ce moment. On regarde ça, et c'est un gros show de boucan avec les, les médias traditionnels et tout ça. Mais là encore des belles des belles années, même, je dirais, devant elle. Il euh, faut pas regarder à court terme. Si vous investissez dans l'or, si vous avez investi dans l'or, vous avez eu déjà une bonne course. Là, on se trouve à être en consolidation, qui malheureusement ne s'est pas soldée encore par euh, la reprise de la montée. Euh, mais euh, les mines d'or aussi, les mines d'or, il faut continuer à regarder ça. Euh, bon. Quatrième événement qui pourrait créer de l'incertitude ou au moins des ravages si le président Trump pas des élections ou conteste le résultat. C'était avant. Euh, L'Amérique euh, a passé les deux 200 dernières années et a prospéré parce que nos pères fondateurs ont créé un système qui intrinsèquement, euh, qui est intrinsèquement des freins, bon, c'est la traduction, et contrepoids par un, un gouvernement en trois branches. Mais l'une des pierres angulaires de notre longévité en tant que pays est due au fait qu'il y a... Il y a euh, toujours eu un transfert pacifique des pouvoirs à l'autre. Ah, ça, je vous en avais parlé un peu. Et les, là, c'est pas ce qui va se produire. Donc, le trouble va amener un peu le, le, le, le, le chaos, le désordre. Et euh, donc, dans ce contexte-là, le, les métaux précieux vont être encore euh, le garant de, euh, de, de ça. Et là, le graphique était celui qu'on avait euh, vu, là. et puis là, ça c'est... Euh, ça a baissé, là. dans le fond on avait vu ça, on pensait, tout le monde pensait qu'on était reparti pour la gloire c'est pas ce qui est arrivé euh, mais de toute façon, comme je vous dis, c'est de pas regarder ça à court terme et on va aller voir les graphiques aussi euh, euh, après là. Euh, avant d'aller voir les graphiques euh, ben c'est euh, un article que j'ai placé sur boursetechnique.com euh, avec Joe Biden plus de stimulus euh, une réglementation plus stricte et un impasse, et c'est ça qu'on parle en fin du compte dans l'article c'est assez intéressant, ça montre que dans le fond, euh, avec le chaos qui, pas selon les médias traditionnels, selon les médias traditionnels tout semble beau, mais dans la réalité il y a un chaos qui existe, au niveau des euh, juges ont décidé d'entendre euh, ben de, de voir le recontage, là, ou euh, voir qu'est-ce qui va arriver face au recontage comme je vous dis, je pense, la Caroline du Nord est, est, est tombée euh, euh, mais je ne suis pas sûr encore. Le Michigan, recontage voix par voix pour voir s'il n'y a pas eu de tricherie. Donc euh, je ne sais pas si ça va suffire à ce que Trump vienne, mais d'un côté ou de l'autre, il va y avoir du chaos. Et ici, l'article parle un peu, admettons que Biden reste là, puis bon, c'est probable, là, peu importe là, en tout cas. Euh, J'ai mis euh, Biden ce qui ferait tout simplement euh, dans, dans l'ancien président Joe Biden là, qui va donner qui n'est ben, pas encore devenu président. Euh, il a promis de renverser une grande partie de la déréglementation agressive de l'administration Trump, aussi de son indifférence aux dépenses intérieures et au développement économique en faveur de gros investissements dans l'éducation, des infrastructures, énergie propre. Lui, il veut vraiment, vraiment, ben, comme vous le savez, euh, le, ben, le nouveau Green New Deal, peut-être pas à la manière des communistes, mais il veut vraiment, vraiment réinjecter euh, de l'argent dans le système. Et, euh, et pour aider à payer tout cela, le président élu se tourne vers de fortes augmentations d'impôts, il l'avait promis, pour les entreprises et les particuliers fortunés. Bon, au niveau des, des euh, particuliers fortunés, ben là, euh, même euh, Warren Buffett avait déjà dit qu'il ne payait pas assez d'impôts, ça je comprends tout ça. Mais Au niveau des entreprises, euh, euh, euh, remettre un impôt supplémentaire aux entreprises que Trump avait coupé, vous allez voir les conséquences. Les conséquences ne seront pas jojo. Donc, on n'est pas rendu à dire que tout est beau avec Biden, au contraire, et puis le déchirement avec euh, les, les communistes, la frange communiste du Parti démocrate, et ça va être vraiment un, une guerre. Euh, Biden se distingue déjà de Trump dans son approche de la pandémie. Les économistes considèrent euh, généralement comme la menace la plus grave pour la reprise, parce que Biden, ce qu'il veut faire, c'est reconfiner, peut-être reconfiner, là on lisait, là, quatre quatre semaines encore aux États-Unis au complet et ensuite peut-être l'hiver reconfiné c'est la politique de la peur tandis que Trump lui disait ben on va arrêter ça on va essayer de, de s'en sortir repartir la des petites business toutes euh, non Biden continue je pense qu'il y a peut-être un agenda avec euh, le fameux grand reset qui s'en vient mais j'en viens pas vouloir tuer la tuer la petite entreprise donc euh, c'est un article on le lira pas tout parce que le temps avance Euh... Euh, bon euh, la victoire électorale de Biden rend plus probable une autre initiative de dépenses de relance mais probablement pas avant son investiture en janvier un paquet de euh, 1000 milliards de dollars à 1.5 milliards de dollars à 1000 milliards de, la, de dollars ajouterait jusqu'à 4.5 de croissance euh, l'année prochaine bon selon capital économique on va voir, parce que dans le fond, euh, au niveau de l'injection monétaire, euh, c'est c'est loin d'être sûr que euh, les montants qui avaient été promis vont être injectés. Euh, ça va être à suivre. Euh, donc, euh, lisez l'article, très intéressant au niveau de ce qui pourrait arriver, surtout au niveau du fait que euh, Biden n'arrivera pas là en héros et en... en, en en imposant euh, toutes les politiques euh, de son parti, euh, du côté gauche de son parti, du côté plus centre. Là, non, c'est pas comme ça que ça va se faire. Et on va terminer avec euh, le euh, ben l'or, dans le fond, les métaux précieux. Ben, le, les, euh, au niveau des... Euh, euh, les Standard Power, d'or Jones, Nasdaq, c'est encore la même... Euh, bon, là, aujourd'hui, on a au moins 11 sur les futurs, mais c'est encore le même pattern, là, dans le fond. Là. Euh, on va avoir vraiment de l'instabilité jusqu'au mois de, peut-être, décembre, janvier. Euh, le gra la grande figure que je vous avais montré hier euh, est loin d'être conclue. Euh, c'est sur le Standard port je crois, oui. Cette grande, grande figure mégaphone qu'on appelle est loin d'être conclue. Habituellement, elle se conclut par euh, une baisse, un marché baissier. Mais on va voir, on, on observe tout simplement et on est rendu low, là. Ça, ça se trouve être... Oh, je l'avais pas mis sur... Bon, on se trouve être rendu là. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Probablement une correction très, très bientôt. Est-ce que ça va se conclure par un vrai grand marché? baissier ben, on ne sait pas. Mais au niveau de l'or, et c'est là que je veux revenir encore, euh, j'ai euh, mis... Euh, j'ai changé ça... Euh, avec un couloir comme ça parce que dans le fond, j'avais mis une ré... la, la résistance ici, mais on ne sait pas si cette résistance là va tenir. Donc euh, j'ai mis ça le, le un, des lignes parallèles comme ça euh, que potentiellement on pourrait aller vers le 1800 là, pour euh... mais euh, comme je vous dis, rien encore changé au niveau de l'art, au niveau euh, je pense que le, à long terme le marché haussier euh, euh, au niveau de l'argent, c'est la même chose. Euh, Argent. On n'a pas de, il n'y a rien qui me dit qu'on est dans un marché. Euh, au contraire, je regarde mes moyennes mobiles, euh, des, des moyennes mobiles 30 euh, périodes sur un graphique hebdomadaire et tout est au-dessus. Fait que dans le fond, il n'y a pas rien qui me dit que, mais on continue à consolider, à consolider par contre. voyez, là, on se trouve à être en, en consolidation encore et euh, euh, de savoir si, combien de temps ça va, ça va durer, j'en ai aucune idée, mais euh, je pensais que cette sortie-là, euh, c'était la, la bonne, mais ça ne semble pas. Mais l'or euh, est dans une très très bonne position euh, euh, continuer pour continuer sa montée. Ça, ça se trouve être First Majestic... Euh, euh bon mon petit First Mining Gold qui euh, a pas bougé, TML, sauf euh, une affaire que je veux préciser, là, ceux qui ont des actions de First Mining Gold vont avoir à un certain moment donné, peut-être très très bientôt, des, euh, une proportion d'actions gratuites de TML. Euh, ça c'est clair et net, l'annonce euh, avait été faite tout et euh, First euh, Mining Gold se trouve en très très bonne position, n'a aucune dette, et y a beaucoup d'argent, de, de, de réserve, pour euh, arriver à la... Ben c'est Spring Pole qui trouve être la, la grande mine qu'ils veulent. Euh, donc, on est rendu là. Euh, Puis, au niveau du, du reste, comme je vous dis, euh, euh, ça consolide, ça continue à consolider, mais il n'y a pas rien de dramatique qui est arrivé. Ça, c'est euh, new, euh, new Mining, New Monde. Euh, on a aussi les autres... Euh, Pan-American Silver, regardez, c'est de la consolidation. Mais même si on descendrait encore, euh, on est en tendance haussière. Euh, donc, euh, au, au long terme, on ne lâche pas. Euh, il faut comme se tenir peut-être loin des émotions dans des périodes comme ça et regarder le plan à plus long terme. Et euh, euh, les, même les, euh, les juniors... Euh, probablement 2021, on va avoir encore beaucoup d'argent qui va être injecté euh, au niveau des juniors parce qu'on a besoin de trouver de, de nouvelles mines pour maintenir euh, les capacités euh, euh, de production pour euh, le marché, donc euh, euh, plus qu'on avance, vous avez monté des graphiques à un moment donné, plus qu'on avance, moins qu'on découvre euh, de nouvelles mines avec euh, un grade très élevé, donc on on, on essaie d'avoir des grands projets. Euh, First Mining Gold en est un. Il euh, y en a d'autres, euh, comme je vous avais parlé souvent de Golden Predator, qui pourrait être euh, pour moi un projet qui a déjà fonctionné, mais qui doit repartir. Donc, euh, c'est tout ça. L'or, euh, il faut euh, avoir la tête froide et euh, attendre euh, sans être trop pressé. Fait qu'on se revoit bientôt.